Bonjour, nous Salut sommes beaucoup. le 101 mars. Salut à tous, nous sommes le 6, 100. 9 Nous sommes le 9 juin, nous sommes le 9 en, juin surtout le 101 mars, le lendemain un peu bois du 100 mars. 70e 70 jour d'occupation de la place de la République d'ailleurs. Officiellement, nous avons dépassé euh, la longueur en durée de la Commune de Paris, ce qui est assez exceptionnel. Bravo à nous. Voilà. Donc, euh, dans un premier temps, un, notre appel est à contribution habituelle. Donc euh, tout ça se fait sur le mail tvdebout@gmail.com. On fait appel donc à vos contributions, à vos infos, à, à tous les Nuits Debout à travers la France et au-delà qui peuvent euh, nous faire part de leurs aventures et de leurs actions. On a un appel un peu particulier d'ailleurs à faire euh, aux différentes villes de France qui parfois nous partagent des informations mais qui ne nous envoient pas suffisamment de vidéos. Donc si vous êtes quelque part en France ou à l'étranger dans les DOM et que vous assistez à quelque chose en lien avec Nuit Debout, envoyez-nous des petites vidéos, même quelques minutes n'hésitez pas, par WeTransfer sur tvdebout à gmail.com Et euh, donc aussi, n'oubliez pas que c'est très important de s'informer ailleurs Ne n'utilisez pas que TV Debout pour vous informer parce que euh, Dieu sait que l'information n'est pas fiable puisque c'est nous qui la fabriquons euh... Virez ce mec immédiatement <rire> <rire> non, Je ne suis pas du tout corporate euh, Ne pensez pas, pas euh, qu'il n'y a que Nuit Debout pour vous informer, il y a aussi plein d'autres médias, il y a aussi la Gazette Debout il y a aussi euh, Facebook, Twitter, sur lequel euh, on existe. Il y a les streamers, les périscopeurs sur Stream Debout qui euh, aussi émettent tout au long de la journée et suivent en direct les événements. C'est très important de les, so les suivre parce que les actions qu'ils mènent vont pouvoir être euh, ensuite... Euh euh, rediffuser, vous allez pouvoir les, les voir en direct et, et c'est très important d'être de, de, voilà, là avec eux, de les soutenir. Enfin voilà, nous pour notre part en tout cas, on essaie de, de changer des médias mainstream, on essaie de vous ramener des informations que vous ne verrez pas forcément ailleurs, on essaie de donner un peu la parole à des gens qui ne s'expriment pas d'habitude et on voudrait remercier en particulier les gens qui nous rejoignent à monter, à construire, à faire naître ce JT. On pense à, à Basta, <rire> Basta qui... Euh, qui est quelqu'un qui nous a écrit aujourd'hui sur Facebook suite à l'appel que j'ai fait hier pendant le JT, qui nous a dit « Bon, si vous voulez, moi, je vous aide ». Donc, il nous, fait, il nous aide, il fait une première liste de blocage. Donc, aujourd'hui, on a une liste de blocage en France qui est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'on commence à 1 et, et on se met les sous-titres de A, B, C, D, E. Je me suis arrêtée à Y aujourd'hui. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de blocages en France Il y a près d'une vingtaine de blocages. Euh, et voilà, c'est très très actif. On a l'impression que c'est un jour de grève ou un jour d'action particulière. Mais en fait non, c'est... Euh, c'est un mois de C'est une un journée un peu comme les autres, mais sur laquelle les gens sont encore très mobilisés un peu partout en France. C'est ce que vous allez voir. Euh, on peut commencer mm -hmm. Un petit tirage au sort. Nous en sommes à 14 news, je crois, aujourd'hui. Alors c'est Agathe qui va être notre main innocente, euh, notre cerveau innocent donc Agathe, un numéro entre 1 et 14 Alors, 8. Ah oui, alors c'est notre déclaration de Monsieur Michel Sapin qui demande quel est le sens encore de la grève Alors. Euh, C'est un peu compliqué parce que... Michel, euh, si tu nous regardes, Michel, on voudrait t'expliquer. En fait, les gens ne sont pas contents, ils sont dans la rue parce qu'il y a un truc qui déconne avec le travail, tu sais. Et, et ça fait... En fait, ça ne date pas trop de la loi travail. En fait, ça date d'il y a vraiment très très longtemps. Et donc, du coup... Et il n'est pas des du travail, Michel Mais oui, mais en fait, si, hein. il connaît le truc depuis plus de 30 ans. Parce que si tu veux, s'il y a quelqu'un qui n'a pas... Euh, changer de métier en l'espace de 30 ans ce qui est une, une chance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en général les gens euh, ils restent pas très très longtemps dans leur boulot, il y a un turnover, ça permet aussi de se rénover et de se renouveler dans, dans ses propos le sens des grèves c'est pour faire passer le message pas que la loi travail ne respecte pas la dignité des français elle est pas bien voilà. ouais, est pas, euh, voilà. Michel appelle nous on t'expliquera <rire> allez à autre chiffre au hasard donc, ah, c'est les révélations du canard. Alors, le canard enchaîné nous a fait toute une, une couve sur, sur sur une cinquantaine de personnes qui sont qui ont droit à d'énormes économies de, de fisc. On a parlé fiscal. un peu hier pendant le JT, mais on va développer du coup aujourd'hui. Et euh, je, voulais, je voulais juste faire une petite parenthèse sur comment Liliane échappe aux impôts. Avec plaisir. D'accord, vous n'en avez pas parlé hier Non, mais on ne savait pas, vas-y. D'accord. Et donc, comment fait Liliane Bettencourt, qui est une dame d'un certain âge, mais quand même en hospice, euh, qui en fait a une société. Et cette société, c'est elle qui récupère les dividendes euh, de L'Oréal. Et donc comme c'est cette société qui récupère les dividendes de L'Oréal, ce n'est pas elle personnellement qui en profite. Et comme ce n'est pas elle personnellement qui en profite, on ne peut pas l'imposer là-dessus. Donc elle a entre, entre guillemets euh, des revenus rendus abaissés au, au, à presque au minimum. Et du coup c'est pour ça qu'elle paye 0 euros d'impôt sur 61 millions d'euros déclarés par, euh, par an. 61 millions Ouais, 61 000. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont propriétaires. Vous avez une voiture probablement. Combien coûte votre voiture voilà. ça, fait de faire 5, la... ça fait 5 millions par mois. Voilà, ça fait 1 million par semaine. Je calcule vite, moi. Attends. Voilà. Je vais te le faire. Voilà. 150 000. Elle a des carrés. 61 jour. millions. J'espère que quand vous viderez votre shampoing L'Oréal comme ça dans votre main pour vous laver, 61 millions d'euros. Et, Et en fait, ils ne payent pas d'impôts dessus. Ça fait quoi Ça fait que la sécurité sociale est en déficit, ça fait que des transports sont en risque, ça fait que les hôpitaux ont du mal à fonctionner. Enfin, Ce sont tout un ensemble de choses comme ça. Alors eux, ils ont de l'argent, donc ils peuvent embaucher des gens pour leur faire euh, leurs économies fiscales. mais. Ben, ceux qui gagnent un peu moins, genre 1200, 1400 euros par mois, ben, c'est com plus compliqué d'optimiser euh, leur... Euh, Mais en même temps, c'est ces leur, gens qui gagnent leur... 1200 et 1400 euros par mois qui vont leur acheter un rouge à lèvres à 8 ou 9 euros, ce qui est scandaleux d'ailleurs quand on convertit en francs et qui vont faire la fortune de ces gens-là. Donc finalement, L'Oréal n'est rien si on n'achète plus de L'Oréal. On n'a pas le droit de faire des appels de boycott en France. Ah bon ben, Je le fais, moi. Regardez, je m'appelle Marjorie, salut. Okay. N'achetez plus toutes les choses qui rendent les gens méchants très riches. Voilà, ouais. next. Next. Un autre chiffre Le 11. Alors. Là, tu l'avais. Non. non. Oui. Mais mots, là. On a beaucoup de pages. hein? Vas-y. Tu veux le faire Ouais. Alors ça, c'est un truc qui nous a un peu énervé aussi. La police tire sur les manifestants Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tire à balles réelles, on entend euh, donc des manifestations étudiantes qui appelaient la démission du Premier ministre qui donc est dénoncé pour la corruption puisqu'on sait que il n'y a jamais de corruption dans les gouvernements partout dans le monde. Le pays est classé 139 sur 164 des pays les plus corrompus par Transparency International, ce qui est quand même un joli score, et pourtant producteur de minerais précieux. Donc ces, ces, ces étudiants euh, ont essayé de manifester pour demander la démission du Premier ministre et la répression policière s'est faite comme ici, sauf que les mecs ont tiré à balle réelles. Je crois qu'on parlait de 50 ou 70 blessés tout à l'heure. Alors l'hôpital a accueilli 34 blessés, dont 4 par balle. Voilà, donc ça veut dire que les gens les ont visés, quoi. La balle, elle n'a pas, pas fait comme ça, comme ça, c'est... Voilà, les gens. les, les CRS. Mais, mais qu'on les vise ou pas, de police, toute façon, euh, voilà. euh, utiliser des armes euh, des armes réelles euh, contre la population, c'est. C'est abject et c'est scandaleux. Et quoi qu'il arrive, tirer dans une foule qui est en mouvement, euh, c'est pas forcément qu'on cible quelqu'un. C'est ce qui se passe avec les grenades des désencerclement aujourd'hui, c'est qu'on ne vise pas. Le problème, c'est qu'en ne visant pas, on touche quelqu'un. Ça ne compte cible personne. Et ça veut dire euh, créer un blessé pour créer de la terreur et dissuader les gens de manifester. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, on est très solidaires, on pense à eux très fort, même si euh, je doute qu'ils lissent jeter, mais on, on pense à eux très fort. C'est surtout que ça ne règle pas le problème en général, c'est qu'on croit qu'en utilisant la violence on va faire peur aux gens et en fait ça les enrage encore un peu plus. Et du coup c'est une surenchère là où il faudrait du dialogue mais effectivement vu que le pays de la démocratie Arrive si facilement à dialoguer avec son gouvernement de gauche. On imagine les étudiants de Nouvelle-Guinée discuter avec leur gouvernement corrompu. Forcément, on a des problèmes de dialogue. Est-ce que Psy Debout pourrait se pencher sur la question Il devrait recevoir Manuel Valls, tu penses, à Cazeneuve. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un tarif de groupe. On a une grande famille à faire traiter. <rire> voilà, c'est ça. Tu sais qu'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais tout à l'heure, il y a... Au, au PS, on a, on a fait une stand innovation à, à, à Miriam el Waouh Non, mais c'est pour ça. Voilà, Je pense qu'effectivement, au gouvernement, on a des problèmes de compréhension de, du simple. Je pense qu'il faudrait reprendre au départ. CP, matériel maternel sup, tu vois. Il a expliqué ça c'est bien, ça c'est pas bien. À partir d'elle, on pourrait aller vachement plus vite. Peut-être, hein, peut-être. Tu penses qu'il serait capable de, de, de, capable de comprendre la différence entre bien pas bien Ah, la limite est floue. Un autre chiffre 3. Alors on a comme il y a beaucoup beaucoup de news bah, Du coup ça fait beaucoup de dossiers à, à, à, à, à ressortir Donc en plus on aurait dû numéroter les pages j'imagine Ah les grèves, ah oui ça c'est un dossier ça Donc il y a une deuxième page normalement Est-ce que je peux te missionner de me trouver la deuxième page des grèves Donc on a voulu faire un peu le point grève Alors, On fait un point blocage comme on en a parlé tout à l'heure euh, mais euh, il mais, mais y a beaucoup, beaucoup de grèves qui ont commencé depuis un certain temps. Donc on va, on va, voilà, on va vous les lister, comme ça euh, vous avez une idée. Donc depuis le 30 novembre, les facteurs de la vallée de l'Agly euh, sont en grève pour, euh, à cause de, pour protester contre la suppression de postes. Sur le 86. Salut. Voilà. Depuis le 16. Depuis le 16, 3 on a les enseignants de l'EREA de Saint-Aubin-le-Clou dans le 79 pour des suppressions de postes. Euh, depuis le 29 avril, les agents de la société Keolis euh, Bus en PACA sont en grève. Depuis le 9 mai, des professeurs et personnels du collège Édouard Branly à Grand-Queville, en Seine-Maritime, pour les conditions de travail. Depuis le 23 mai, les agents du CHU d'Angers et les enseignants de l'EREA de Redon en ille et vilaine Depuis le 24 mai, on a les agents de la ville de Saint-Brieuc rejoints par les personnels de l'agglomération depuis le 27 mai, contre l'augmentation du temps de travail. Depuis le 25 mai, les employés d'Amazon sur les sites de Chalon-sur-Saône, Douai et Montélimar pour euh, protester contre la loi travail et, une augmente, et pour demander une augmentation de salaire. Depuis le 26 mai, on a les agents du centre de rééducation et de convalescence de la tour de Gacy en Gironde sur les conditions de travail. Depuis le 27 mai, les employés de la maison de la retraite de retraite de la savane en, de Guzon-Messra euh, pour les conditions de travail et le manque de personnel. Depuis le 30 mai, les employés de l'entreprise de câbles électriques Prismian à Cornimont pour les négociations. Ils sont en cours de négociation. Le 31 mai, euh, les éboueurs de Saint-Etienne sont, sont en grève. Et nous parlerons tout à l'heure des salariés de l'entreprise de transport Epner à Strasbourg. Donc c'est un plan social à Strasbourg. Depuis le, le 2 juin, on a les agents de la RATP en Ile-de-France sur la loi de travail et sur les salaires. Voilà, depuis le 3 juin, les régulateurs du métro TCL de Lyon pour le, à, le règlement sur la sécurité. Depuis le 6 juin, on a les agents des urgences du CHU d'hôpitaux de Rouen sur les conditions de travail, les professeurs spécialisés de l'EREA de Saint-Quentin en Aisne, remplacement par des assistants d'éducation prévus pour la rentrée, et les agents de l'hôpital intercommunal du pays de Retz à Pornic pour le manque de personnel. Depuis le 8 juin, ce sont les employés de l'entreprise mécanique Linamar à Montfaucon pour une augmentation de salaire. Et donc depuis le 9, depuis aujourd'hui, les facteurs de Toulouse pour le licenciement, Bien les collègue. personnels du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet pour l'accord du temps de travail et les médecins des urgences de l'hôpital de Versailles par manque de moyens humains. Voilà, et du 30. Alors, du, 30 ju, du 30 mars au 14 juin sont les fonctionnaires territoriaux en France. Bravo à eux, c'est très long. Euh, long. Bon, pas tous parce que. Euh, bon. Oui, certains. On dira. Certaines branches, euh, on peut dire ça Oui, certainement, oui, voilà. <rire> Donc du 2 au 14 juin, ce sont les employés de la ville de Rouen euh, qui s'occupent des cantines scolaires. Ensuite, dans toute la France, depuis le 17 mai, on a les salariés des raffineries, bravo les mecs, et des dépôts de carburant en France, bravo les mecs, pour la loi travail. Pour protester contre la loi travail. Et depuis le 18 mai, les cheminots de la SNCF et qui sont en pleine négociation et militent pour une de meilleures conditions de travail. Euh, la... Précision sur les négociations, il y a un seul syndicat pour l'instant qui a signé des négociations, malgré ce qu'on a pu lire dans la presse, euh, on est toujours sur euh, un syndicat contre trois autres, donc un qui accepte plus facilement les négociations du gouvernement. Alors l'UNSA a rejoint euh, la CFDT sur les signatures, maintenant il reste euh, Sudrail et euh, la, la CGT. Euh, Sudrail euh, oui, et CGT Sumino. Il y a une news, on verra ça tout à l'heure, euh, qui concerne plus particulièrement la grève de la SNCF et des, et des, transports, euh, et des, transports, des transports ferroviaires. D'accord, et donc on disait alors grève reconductible, toujours donc, voilà, pour toujours. les Sumino Pour les moins le jusqu'au RER... 14. D'accord, et RERC alors oui, redonne les droits à la grève, après, se redonne les droits à la grève après les inondations, puisque euh, dès ce soir, le RERC fonctionne, mais avec un train sur deux, puisqu'il euh, y a toujours une grève sur la ligne C. Du coup, est-ce qu'on considère les gens qui font des blocages comme des grévistes aussi Oui, parce que par exemple, on n'a pas parlé euh, on n'a pas parlé des centres de traitement de déchets, des éboueurs On en a on en a parlé, alors je sais pas, est-ce qu'on a parlé, on a fait la liste des blocages déjà Tout à l'heure, je crois, oui. Ah oui, bon alors on en a loupé. un peu. Juste hein, parce une que... en tout cas pour euh, les centres de traitement de déchets et pour les, les, les endroits où les incinérations de déchets aussi, qui résistent assez bien et qui permettent justement d'atteindre le gouvernement, là où ils ne nous entendaient pas jusque là, c'est-à-dire au portefeuille, vu que leur euro paraît sale, vu qu'ils vont perdre de l'argent, vu que les rues sont salées et que c'est pas beau pour la France, peut-être qu'ils vont réussir à s'asseoir avec nous et à entendre un petit peu ce que euh, le pays a à leur dire. Oui, d'ailleurs, bon, il y a plein de nouvelles qui montrent que c'est plutôt l'argent de l'euro qui les intéresse que les citoyens qui sont bloqués par ces grèves. C'est le problème, c'est que c'est comme pour les entreprises. Je parlais de boycott tout à l'heure, mais quand les gens n'arrivent pas à discuter, à entendre les arguments, on leur fait mal ou ça leur fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Ben voilà, merci de nous dire que ça fait mal. Euh, continuez, mademoiselle. Alors, je l'ai. Ah, cafouillage marseillais. Euh, pour les écrans en terrasse. Vous avez dû entendre ça. Ça a commencé hier à Marseille. Euh, donc, les, évidemment, les cafés râlaient parce qu'on leur interdisait de mettre des écrans en terrasse. Euh, sauf que, euh, apparemment, c'est remonté et ça serait le gouvernement qui aurait décidé ça sauf qu'on ne sait pas très bien qui a décidé ça puisqu'ils se contredisent entre le ministère des sports et, euh, et Cazeneuve donc on ne sait pas très bien s'ils si interdisent ou pas euh, les écrans en terrasse En fait on a entendu que pour des raisons de sécurité ils ne pouvaient pas euh, garantir la sécurité de tous les endroits où il y aurait des rassemblements de foule et que c'est la raison pour laquelle ils ont fait des fan zones. donc en gros ils disent vous n'avez pas le droit de, de diffuser les matchs sur les terrasses parce qu'on ne pourra pas assurer la sécurité de tout le monde mais on se demande c'est pas une question de droit aussi euh, uniquement, ou de concentration, pour rentabiliser les, les, rentabiliser les fan zones, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'arriveront pas à empêcher et ça. C'est impossible, c'est-à-dire que là, <rire> la colère des restaurateurs, déjà avec le printemps qu'on a eu, en tout cas en région parisienne, on a eu un printemps horrible, ça fait deux jours qu'on met des tongs et des shorts, il y a une semaine on était en écharpe avec des gants, donc euh, maintenant qu'ils vont pouvoir gagner deux, trois sous pour pouvoir se remettre à flot, je pense qu'ils vont vraiment l'avoir de travers si euh, on leur interdit de diffuser les matchs en terrasse. Oui, donc, mais je pense que ça va pas marché. C'est bien, ça va être un exemple par la pratique de l'autorité la, de qu'a l'État en France euh, aujourd'hui. Et du bon sens de leurs euh, réformes et de leurs propositions parfois. Voilà. Un autre chiffre, mademoiselle. Le 1. Ah ben je me disais bien. Allez, Allez la tartine. Allez. Alors, le 1, c'est donc les blocages. Alors, je peux vous assurer qu'il y a du monde. Et euh, donc, on voulait dire d'abord merci à notre camarade Basta qui nous a... Très largement abattu le boulot. Euh, donc, euh, merci encore. Donc, euh, déjà le jeudi 9 juin euh, 2016, inter CGTF, CGT, FSU, Solidaire, UNEF, FIDEL, UNL, UNEL euh, a organisé une nouvelle série d'actions à l'approche de la dixième journée de mobilisation contre la loi travail. Donc, la dixième da journée d'action, c'est le 14 juin. Donc, commençons à Paris. Donc ce sont les trois déchetteries de la région parisienne qui renouvellent leur grève jusqu'au mardi 14 juin, donc dixième jour euh, journée d'action. Donc, donc les trois déchetteries, c'est 100% des déchetteries hein, que vous sachiez. Ouais. Les trois, voilà, et donc ça veut dire que déjà, dès aujourd'hui, euh, dans la rue, euh, dans ma rue, euh, mais les déchets commencent à s'accumuler. Ça va et... sentir mauvais, mais on leur dit que ça pue depuis longtemps, ils nous écoutent pas. Oui, voilà, et donc comme disait un commentateur sur France Info, euh, j'adorais cette phrase, c'est la grève des ordures commence à se faire sentir. Je trouve ça superbe. Je trouve qu'il y en a plein qui en débouchent quand même. Il y A eu un blocage à Rungis ce matin. Donc euh, levé très tôt à 3h30 avec le blocage d'un des trois péages d'accès à Rungis et de sa brutale d'accès. À 4h, barricade et feux de joie de poubelles et autres palettes. À 5h30, investissement de Rungis et blocage de deux des grands ronds-points du site. Euh, à 6h30, départ en manifestation sur la a 7 euh, d'abord puis vers Orly pendant sur un km puis retour euh, dans l'autre sens. Euh, et ensuite 9 heures retour maison. Donc ils ont bloqué euh, très largement euh, le fonctionnement de Ringis, qui est une plateforme d'échange euh, des de maraîchers euh, de toute la région parisienne et même euh, même de la France, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont y qui mal repartent. Il a qui repartent en fait. Il y a des qui, qui, qui repartent à Rungis. de Ringis. Donc euh, Ringis est une grande plateforme. Donc s'il y a des petits problèmes d'approvisionnement aujourd'hui, il est possible que ce soit à cause d'une euh, petite vingtaine euh, d'activistes. Si certains restaurants parisiens n'ont pas eu leur seule menière aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés à 3h30 pour leur expliquer que jusque dans leur restaurant, on arriverait à leur expliquer que les choses ne vont pas en France. Alors, il faut bien voir, hein, quand on parle d'activistes, de gens qui bloquent, euh, qui sont-ils ben, C'est des cheminots, c'est des postiers, c'est des... Euh... Enfin, euh, voilà, c'est plein de tous ces manifestants qui s'organisent et qui, justement, ont créé cette intersyndicale Donc, on va trouver des lycéens aussi. Euh, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et ce n'est ces... pas que des, des, des syndiqués, d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup d'images sur la CGT et je, je n'ai rien contre la CGT. Il faut se rappeler que les blocages se font aussi en dehors de l'union syndicale, oui. que ce ne sont pas juste les syndicats, c'est-à-dire que c'est des travailleurs, c'est des gens qui travaillent, qui aussi saisissent l'opportunité de voir qu'il y a un grand mouvement national pour... S'opposer à la loi travail en particulier mais aux conditions de travail en général et qui décident de s'organiser, qui prennent appui sur cet élan national, ce qu'on trouve très bien, pour pouvoir affirmer aussi leurs problèmes à eux ouais. et finalement c'est ce qui naît de cette union aujourd'hui, de ce mouvement. On se demande à quoi ça sert Nuit Debout. Ben, Nuit Debout, ça permet déjà en France la convergence des luttes comme on le montre et effectivement à l'international aussi de pouvoir travailler ensemble pour obtenir des résultats quand un seul pays, une seule structure ou une seule catégorie de travailleurs n'arrive pas à l'obtenir. On continue avec Nantes, avec deux rassemblements intersyndicaux à 10h30 à Saint-Herblain et avec une manifestation dans la zone commerciale et son Leclerc. À Saint-Nazaire, un envahissement du périphérique, du périphérique pour aller vers la N444 en direction de, de Saint-Nazaire. Euh, Toulouse, euh, à 7h du matin, il y a eu la gare de Montabio euh, en soutien aux cheminots avec une opération euh, à l'abordage. Le hall de gare a été investi par des militants déguisés en pirates <rire> avec des banderoles et des tracts distribués. Moi, je les adore quand ils font ça. C'est comme euh, la manif de droite ou le, le, la révolution couleur. Je trouve ça très beau. Euh, donc ça, c'était Toulouse. Mais ouais voilà. mais Toulouse, ils sont super forts. Euh, D'ailleurs, il faudrait faire une compète nationale à celui qui arrive à manifester de la façon mais la plus tu, créative. tu sais qu'il y a déjà une compète des banderoles. Hein mais c'est super beau. Moi, je trouve Toulouse et Montpellier font des trucs insensés pour l'instant euh, par rapport à ça. Euh, la grève des facteurs et de la SNCF. Donc à 12h30, on a eu des manifestations au départ du palais de justice vers le MEDEF. Et donc pourquoi pas jusqu'au stadium, symbole du foot à Toulouse. Ensuite, on a eu hôpital debout euh, jusqu'à hôtel Dieu à 17h. Toujours à, euh, heures, à Toulouse. À Paris, hein. toujours. Non, à Toulouse Oui. D'accord. Pour protester contre la marchandisation de la santé et retour place du Capitole. C'est ça à Toulouse. Pour rejoindre les nuits debout. En Normandie, à Rouen, le pont Flaubert, au majeur, axe majeur de la circulation nord-sud, a été bloqué dès l'aube, avant d'être partiellement débloqué. Au Havre, euh, les syndicats avaient prévu une manifestation régionale regroupant les manifestants, les militants de l'heure et de la Seine-Maritime. Euh, donc, la préfecture, on en a compté 5500. Euh, pour, pour les manifestants, ils, sont, ils étaient plutôt 35 000. J'aime bien parce que avant c'était du simple au double, tu vois, où il y avait 30 de marge d'erreur. Maintenant, c'est. Euh, non, ils étaient 10, Non, en fait on était 70 000. Ça devient très très drôle la façon dont c'est compté, il faudra qu'on revienne là-dessus. Et donc à Rouen, plus précisément, la CGT évoquait 1700 manifestants, bon la police 600. Ouais, donc maintenant on divise par 3. En fait, avant on divisait par 2, maintenant ils se sont dit c'est la crise, on va diviser par 3. Voilà. Donc, à Caen, une manifestation s'est déroulée dans le calme avec près d'un millier de manifestants. Donc, euh, entre 150 et 100 personnes se sont assises ensuite à la fin de la manifestation en face de la préfecture. Euh, à visage découvert, on dit, on criait, euh, la CGT avec nous euh, pour. Euh... Les lycéens ont crié, la CGT est avec nous. C'est là où on montre que les lycéens ne sont pas syndiqués et qu'il ne s'agit pas de, uniquement de la CGT qui arrive à fédérer ses adhérents. C'est que c'est au-delà de ça et qu'on va vers des mouvements de masse qui font que des citoyens, des lycéens, des retraités, on a vu des marges de retraités aussi, des gens qui ne sont pas syndiqués, s'indignent, et je pense que c'est ça. On pense à Stéphane Essel qui n'est plus là, mais on pense que la, voilà, la France s'indigne, et je pense qu'il aurait été fier de, de ça. À Cherbourg, les syndicats ont été fortement mobilisés contre la loi de travail ce jeudi, dans l'agglomération cherbaucheoise. Donc à dès 6 heures, de nombreux accès ont été bloqués par des camions et des manifestants. À Saint-Lô, 150 manifestants se sont rassemblés devant la mairie. Ils sont ensuite descendus jusqu'au rempart et ont bloqué le rond point du 6 juin. Tout est revenu à la normale au début d'après-midi. À Rennes, où au moins 1500 personnes ont commencé à défiler quelques dizaines de manifestants, ont bloqué euh, à partir de 4 heures le principal dépôt de bus de la ville. À Brest, on a eu le blocage du port de commerce qui a été annoncé par la CGT. On pense aux Brestois aussi, il y a beaucoup d'activités euh, euh, dans l'Est de la France. À, Ouistre, à Ouistreham, oui. Ouistreham, port de l'agglomération de Caen, euh, dont des camions n'ont pas accédé aux ferry pour l'Angleterre car ils ont... Euh, car ils étaient bloqués, <rire> ils par, étaient les bloqués par les dockers de la Britannie, Ferry selon la CGT. Donc effectivement, on avait eu une action des dockers à un moment donné. On se rend compte que donc ce qu'on a annoncé hier au JT, la SNCM aussi, c'est-à-dire les, les, les bus, les, les navettes, bateaux vers la Corse, commencent à, à entrer dans le, le blocage du mouvement. On y arrive, on y arrive. On y arrive. Annecy, blocage du dépôt pétrolier annoncé par la, SN, la CGT. Donc, voilà, et et puis la Corse donc a rejoint ce jeudi le mouvement avec le blocage par la CGT des dépôts de carburant d'Ajaccio et Bastia. Ami Corse, bien. Une énorme crainte euh, du préfet euh, Corse, et ben voilà, euh, ses rêves sont, <rire> sont réalisés. Mais ce qui est bien, c'est juste pour faire une aparté sur la Corse, parce qu on qu'on voit les élections qu'il y a eu en Corse, etc., qui vont vers l'indépendance, c'est que finalement, on arrive quand même à converger sur des choses fondamentales ensemble, oui. et c'est ça qui est super beau. À Donge, donc la raffinerie totale, en, où une grève est observée depuis une semaine, est à l'arrêt complet ce jeudi. Bravo aux gens qui sont à Donge et qui ne lâchent rien. Au puy de Dôme... Donc jeudi, les actions coup de poing se multiplient en Auvergne et donc le syndicat par exemple CGT énergie 63, a ainsi basculé 200 000 foyers en heure creuse pendant la journée. Euh, donc ça permet par exemple justement de faire baisser la facture. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des actions comme ça à Paris qui sont assez intéressantes. Ou par exemple, dans les blocages électriques, ils coupaient l'électricité à certaines structures françaises ou à certaines boîtes comme les MEDEF. Euh, et du coup, ils remettaient l'électricité aussi aux gens qui étaient précaires, hein, qui sont des familles qui ont eu l'électricité coupée. Donc, on remet l'électricité aux gens qui n'ont plus accès à l'électricité, surtout quand il faisait froid et qu'il fallait les chauffer. Mmh. Euh, on coupe l'électricité à ceux qui nous, nous permettent, nous empêchent de vivre. Et on permet aux gens qui payent énormément d'argent pour une énergie qui est plutôt nucléaire de bénéficier d'un tarif un peu préférentiel. Il euh, faut savoir que les, les grévistes ont été particulièrement citoyens parce qu'à cause des inondations, ils ont fait attention que les gens puissent quand même récupérer l'électricité quand c'était possible de récupérer l'électricité oui, et donc ils ont il été très actifs. Ils ont été très actifs sur ce terrain là parce qu'il y a beaucoup de travail pour un certain nombre de techniciens pour remettre en route euh, dans plein de villes. A Clermont-Ferrand, un blocage au matin de l'entrée de l'incinérateur de Clermont et une, ma une manifestation alors que Valls était attendu en fin de journée pour un débat public sur la culture organisée par la mairie. Valls qui parle de la culture, ça va être intéressant. Marseille, syndicat CGT Marin a déposé un préavis de grève de 48 heures contre la loi travail les 13 et 14 juin dans les compagnies Corsica Linnea, voilà l'ex-SNCM, c'est ce que je vous disais, et la Méridionale, donc annoncée mardi par le syndicat. Ça veut dire que les, les bateaux qui font les traversées vers l'Algérie vers la Corse vont se joindre au mouvement de blocage. Ensuite, il y a la journée nationale d'action des retraités. La manifestation est prévue à Paris à 14h30 de la place de la Nation à Bercy. Ensuite, on est toujours en grève illimitée à la SNCF et en grève illimitée à la RATP. Voilà, il oui, y a quand même beaucoup, beaucoup de news, de blocages en divers et variés qui on continuent. On a fait des, des sous-sujets, si vous voulez, sur notre liste. En gros, on commence à 1 A pour vous dire, d'habitude, je fais F, G, Max. Là, je suis arrivée à Y. Donc, si demain, vous pouvez mettre un Z à cette liste, ça me ferait extrêmement plaisir. On vous attend demain. Et donc, les prochains titres. Agathe On continue Un autre chiffre Le 2 Ah, le 2 le deux. Le euh, le... Si, si, le 2, je crois que je l'ai inversé ou un truc dans le genre, non On vient de le faire le 2, non, non Non. Euh... Alors, attends, vas-y, vas-y. Place de la République. Oui, pla... oui, la commission euh, de démocratie sur la place euh, a relay... commence à relayer dès, euh, dès, dès 15h une votation citoyenne. C'est une la votation de travail. Donc c'est une votation que vous retrouvez à travers toute la France. Vous pouvez y participer, voir organiser. Votre votation ah, sur la loi travail. Oui, ah ben je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ils sont passés nous voir en fait. C'est un bulletin de vote qu'on va vous présenter sous forme de papier. Et donc, en fait, vous avez plusieurs cases à cocher pour dire si vous êtes pour ou contre la loi travail, etc. Si vous pensez qu'il faut de nouveaux droits pour les travailleurs ou pas, vous remplissez ça avec votre nom, votre situation actif, travailleur, retraité, précaire, sans emploi et euh, ensuite vous signez ça et vous mettez ça dans une urne qui est disponible près de l'entrée du métro en fait, de la place de la République, je crois que c'est partout en France Oui, voilà, et ça permet de, de faire une vraie votation et d'avoir des vrais résultats sur les opinions des gens euh, qui sont partout en France, je crois qu'il y a des votations en entreprise aussi qui vont être faites sur Oui, oui mais vraiment partout, n'importe qui peut organiser ça, donc ça s'appelle votation-travail.fr et donc euh, sur la place ici aujourd'hui c'est de 15h à 20h du 9 juin jusqu'au dimanche 12 juin. Et évidemment, les résultats doivent être récupérés pour, le, je crois, le 14 juin. Je ne sais plus, mais je sais qu'en tout cas, si vous allez sur le site de la CGT ou de la CGT Infocom, il y a un kit qui est tout prêt que vous pouvez télécharger. Si vous voulez le faire dans votre entreprise, vous n'avez pas besoin de passer par eux. Vous pouvez juste télécharger les bulletins et faire voter les gens de votre entreprise, de votre groupe, de votre association. En tout cas, c'est possible de le faire. C'est une action intersyndicale. Donc, en fait, il y a un site spécifique qui est dédié. en fait. D'accord. Donc, s'appelle le site en question s'appelle votationtravail.fr Tout collé. Votation travail.fr tout collé. Voilà et puis faites nous des retours si vous faites des votes de votre côté. Racontez-nous, filmez, envoyez-nous vos images, on sera content de le diffuser. <rire> D'accord. On continue Prochaines images. Agathe 12. Ah, elle note à chaque fois. Elle est trop forte, Agathe, elle coche à chaque fois. Alors. You're the best Agathe. Alors le 6 juin dernier, euh, la CGT a interpellé l'ONU. Euh, en fait, ah, sinon, il y avait à Genève la commission. Euh, des droits économiques et sociaux des Nations Unies et elle a mis en évidence euh, les violences policières que les syndicalistes euh, vivaient euh, et euh, enduraient en France. Et donc euh, la, le gouvernement semble-t-il s'est trouvé embarrassé puisque euh, il n'a pas, pu, pas répondu aux questions et a demandé une suspension de séance. Donc euh, voilà, on, est, on va commencer vraiment à être mal vu de ce côté-là de la part des autres pays puisqu'on ne respecte pas des, des principes fondamentaux. Mais il y a déjà eu euh, un appel de la Ligue des droits de l'homme sur les violences policières il y a quelques semaines. Enfin, il y a déjà eu des, des, des organisations qui sont contre la violence et pour les respects des droits de l'homme qui ont interpellé la France sur la façon dont la France traitait sa population et les, la violence de ses réflexions policières. Tout à fait. Neuf. Alors, neuf. Ça, c'est la, la fabuleuse histoire de la journée. Alors ça c'est ça c'est l'histoire du mouvement comme je l'aime quoi. Euh, Philippe Martinez se désolidarise de sa base et refuse que la CGT bloque les supporters parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé il ce matin. Dit, il a dit où ça dans un communiqué euh, Oui oui dans un communiqué mais ça a commencé ce matin euh, avec euh, le délégué sudrail Fabien Villedieu, euh, qui promettait en, en effet de bloquer les trains pendant l'Euro et menace de rendre très difficile l'accès au Stade de France pendant le premier match de l'Euro donc demain soir donc. Il a déclaré ça sur RTL. Euh, Philippe Martinez, donc, euh, responsable de la CGT, a, a expliqué que ce serait euh, très mauvais pour l'image de la CGT euh, d'empêcher les supporters de pouvoir assister au match. Donc Vous euh, voyez la manipulation, c'est un, un retournement de veste comme on en voit rarement. Donc, Du coup, évidemment, le Premier ministre... quand même hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais effectivement, il est, bah... il est un peu méfiant, il est un peu, euh, il est un peu tiède par rapport à, à ses positions habituelles. Ouais. Là, le Premier ministre a trouvé, ça, a trouvé que ses propos étaient responsables. Oui, donc ça veut dire qu'il y a eu des conversations entre Martinez et Valls et qu'en gros, les négociations avancent et qu'on lui a demandé d'y de mettre, mettre du sien en empêchant que les gens puissent accéder à l'euro. Et du coup, Valls a trouvé euh, bon d'appeler les syndicats à être responsables et patriotes. Est-ce qu'on peut demander au gouvernement d'être responsable et patriote, s'il vous plaît Ce serait super. Merci beaucoup. Et respectueux de sa, de ses, des Français, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu comme ça une, toute une... Série de conversations à travers, à travers les médias euh, entre euh, Sud et euh, le responsable de la CGT qui a donc fait, un, a fait passer un message à ses, à ses militants euh, et demain, de la base. Demain, on est vendredi, moi, je m'engage à essayer d'appeler Sud et la CGT pour euh, en savoir un peu plus et qu'on puisse vous en dire un peu plus. Oui, dedans. mais c'est là où tu risques d'être surprise parce qu'en en fait, euh, je suis pas certain que ce soit la base euh, qui veuille ça. Euh, on verra. Il y a une nouvelle euh, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Te montrera que à la base, par contre, eux, ils sont bien, bien, bien, bien remontés et bien en forme pour continuer. Ouais, mais on verra ce qu'ils nous disent. Au moins, on aura leur opinion. C'est juste, euh, même si c'est une position publique, on pourra avoir un, un retour pour éviter de faire des accusations gratuites, on va essayer de voir, on va éviter de se diviser puisque c'est aussi euh, l'intérêt du gouvernement, c'est que les gens qui manifestent aujourd'hui se divisent et cessent de s'unir, finalement, évitons de tout de suite nous dissocier de, de, du représentant de la CGT qui quand même jusque-là s'est bien battu pour qu'on aille plus loin dans, cette, dans ce combat contre la loi travail. Alors je fais juste une petite parenthèse pour notre réalisateur, euh, très cher réalisateur, est-ce que vous m'entendez il s'appelle Michael. Michael, est-ce que tu peux euh, télécharger les images que j'ai déposées sur euh, TV Debout À télécharger, euh... non, en fait, tu lui demandes avant le JT, là, Ah, bah je sais pas, je Allez. lui demande, voilà, c'était une question. Une vidéo. Il y avait 13 et 10. En fait, il a envoyé un truc par mail, il va un peu tard là pour par le mail, JT, est euh... en direct il y a des invités qui attendent déjà. Oui, mais, du coup, bon, voilà. mais en fait, on avait envoyé par mail euh, des images qu'on voulait diffuser euh, pendant le JT. Si jamais tu arrives à le télécharger vite clique dessus et on voit, et si c'est, on le passe en fin de JT. 7. alors, oui, alors, c'est très bien. Que, alors, on ne le fait pas exprès que ça soit dans cet ordre-là, mais, euh, donc, je vous, je vous disais à, à l'instant que la, que la CGT, que ce n'était pas que la base de la CGT n'est pas forcément du même avis que la tête. Euh, voilà, euh, la, la tête ne sait pas forcément ce que fait les pieds. Et donc les pieds, euh, on va dire, l'AG des syndiqués CGT grévistes de Versailles, ont demandé à ce que la fédération utilise rapidement son droit d'opposition à la SNCF pour mettre en échec la signature du, euh, de l'accord. Donc voilà, ils sont particulièrement remontés et n'ont pas du tout envie euh, d'aller euh, dans le sens euh, de Philippe Martinez, apparemment. En tout cas, pour ce qui est de la fédération de Versailles. Très bien. À suivre. C'est quoi suivre. le next Il faut rajouter un point d'exclamation à la fin. Excusez-moi, je, des... je suis obligée de leur parler en direct. Sur la boîte mail de TV Debout, et le mot de passe a changé tout à l'heure, il faut rajouter un truc à la fin. Ah oui Vous voyez avec Albin. On continue Alors, 6... Dire que donc, si ça avance. <rire> mais c'est voilà. <rire> donc euh, voilà. La libération de Loïc, euh, qui avait été arrêté euh, suite à, à la manifestation qui avait lieu euh, hier euh, pour le pour le euh, de par le PS. Loïc, ça Loïc, c'était quand il était au Medef. Ils ont ah, fait pardon. une action euh, lors d'une action au Medef en fait et il est euh, il est monté euh, il est monté en fait à l'étage pour déployer une banderole ouais. qui parlait justement de des manipulations du Medef euh, par rapport à la loi travail. Et, euh, il a été brutalisé. Il a à été le... brutalisé. Il a été mis en garde à vue. Il a été blessé qu'on lui a mis un énorme coup de pied dans les couilles euh, bien violent où il est resté à terre au sol longtemps. Et apparemment, donc, il a été libéré et euh, on sait qu'il aura un procès donc, le 5 août. Voilà, c'est ça. Donc Loïc est... fait partie de la compagnie théâtrale Jolimôme qui est euh, mobilisée aux côtés de Nuit Debout et aux côtés des, euh, des manifestants de Et on essaiera euh, de, de le faire venir ici pour qu'il nous raconte aussi un petit peu comment ça s'est passé et comment on l'a interrogé, si on l'a traité euh, dignement ou pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un autre chiffre hein Alors, 13 14, elle a dit. 14, d'accord. Donc, il y a... le préfet de Bordeaux a été sollicité par le directeur du tram de Bordeaux pour, euh, en fait, euh, euh, utiliser son pouvoir de réquisition pendant le match de samedi. Parce qu'évidemment, samedi, il va y avoir des matchs euh, à travers toute la France euh, pour la Coupe de, de l'Euro. Et euh, pour éviter que... Pour éviter que la, la grève soit, soit le, ait des conséquences sur les matchs de foot, ils ont demandé à ce qu'il y ait une mobilisation. Et en particulier que le préfet puisse euh, autoriser les trams à rouler, et voire même les forcer à rouler euh, euh, samedi 11. Donc euh, voilà, le so préfet sollicité directement par les trams pour éviter euh, un blocage des matchs euh, ce, euh, ce samedi. Est-ce qu'on peut... Continuer avec... Est-ce que vous avez un autre chiffre Donc le 13. Normalement, vous avez peut-être une image, je ne sais pas. Donc en fait, le 13, c'est un contre-référendum qui est organisé à Nantes. Donc ce contre-référendum, comme vous savez, savez, Notre-Dame-des-Landes a été... Euh, il y a un référendum en cours, mais euh, pour euh, Nuit debout Nantes, euh, toutes les questions n'ont pas été posées. Donc évidemment la question principale qui sera posée c'est Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes Auquel majoritairement euh, les gens vont peut-être répondre au non Mais euh, la Nuit Debout de Nantes a souhaité euh, rajouter euh, une petite info, euh, enfin quelques questions à, euh, à, cette, à, ce, à ce référendum et donc organiser son propre contre-référendum. Vous irez à, à en chercher un peu, un peu plus d'infos sur, sur, les, sur les raisons de ces questions-là. Mais euh, je, vais vous, je vais vous lire les questions et vous trouverez les réponses si vous allez sur le Facebook de la commission Geste et Posture de Nantes. Donc euh, vous trouverez par exemple cette question-là. Souhaitez-vous que les bénéfices éventuels de l'aéroport à Notre-Dame des Landes soient intégralement reversés aux actionnaires de Vinci Souhaitez-vous que la, les contribuables locaux prennent en charge le surcoût non prévu par Vinci pour raccorder l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes. Troisièmement, souhaitez-vous une enquête impartiale sur l'honnêteté et la déontologie des hauts fonctionnaires à l'origine du projet d'aéroport Quatrièmement, cautionnez-vous les profits des spéculateurs immobiliers impliqués dans le projet de Notre-Dame-des-Landes Cinquièmement, les élus locaux favorables à l'aéroport doivent-ils être responsables sur leurs biens personnels d'un éventuel crash économique du projet évidemment L'usine Airbus doit-elle fermer Pour créer de l'emploi, préférez-vous des commandes publiques, utiles pour tous et pour la nature Faut-il que le réchauffement climatique soit accéléré par l'augmentation des rejets polluants de l'aviation Enfin, après ces huit questions non officielles et non voulues par le gouvernement, euh, on rappelle que la seule question qui est posée, c'est êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport notre-Dame-Atlantique de nantes -Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc il y a tout un ensemble de questions qui ne vont pas être posées et euh, qui pourtant devraient l'être, mais en tout cas de l'être. Ensuite, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul chiffre, le 10. Donc c'est une grève à Hepner euh, qui sont donc en, en procédure de licenciement. Et euh, lors du blocage, un poids lourd a, a foncé sur un des syndicalistes euh, qui s'est euh, évanoui, qui a été hospitalisé. Et euh, bon apparemment ça va, il n'y a rien de bien grave, mais c'est pour vous donner un peu une idée de la situation et de comment euh, un certain nombre de, de, de personnes euh, sont totalement euh, plus qu'inattentifs, euh, totalement euh, violents avec ce mouvement de grève. Voilà, c'était un long, peut-être long journal. Je voulais faire un clin d'œil. Parce que figurez-vous que dans les grandes villes, il y a aussi des quartiers qui se mettent à faire nuit debout. Donc il y a pas, pas à Paris, il n'y a pas que euh, la place de la République. Et donc par exemple, dans mon quartier, il y a euh, ce, cette, euh, ce, ce rassemblement nuit debout qui, euh, qui s'organise. Donc Ménil Debout, je voulais lui faire une petite, un petit clin d'œil. Si vous avez euh, vous-même dans votre quartier euh, une petite, un petit clin d'œil à faire en fin de JT sur euh, votre, euh, votre nuit debout qui s'organise. Donc voilà, Ménil Debout, euh, assemblée de quartier, la rue est à nous. Donc euh, tous les dimanches à 17h autour d'un pique-nique partagé, donc voilà, très convivial. Je vous remercie, nous allons passer à une prochaine invitée, euh, une interview par euh, Marlon de Anne-Sophie, de la commission antispéciste. Et, euh, et donc, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a un enchaînement direct en plateau, ou... Il y a un enchaînement direct D'accord, bah on peut y aller. Marjorie Je vous remercie. Merci encore à l'aide de toutes les personnes qui contribuent à faire cette, ce JT. Euh, merci encore à Basta de sa collaboration. Je vous souhaite à tous... Une excellente soirée en notre compagnie.